Est-ce que notre voix est toujours la même? Bien sûr que non. Même chez les petits bébés, les pleurs et les cris sont différenciés. Et ça ne sonne pas toujours comme une voix d'ange. Les sons les plus aigus qu'on peut entendre ou même ne pas entendre viennent souvent des animaux comme les chauves-souris qui émettent des cris Tellement aiguë qu'on n'entend pas « nous », mais eux s'en servent pour savoir où sont les objets. Les bébés vont crier et pleurer avec des notes habituellement très aiguës. Et si la tonalité ou les éléments de sonorité des pleurs changent, on sait que la raison n'est pas la même. On grandit, notre corps change. Et notre voix change aussi parce que il y a beaucoup d'éléments physiques qui influencent la voix. Mais il ne faut vraiment pas oublier que notre état d'esprit, ce qu'on veut projeter, ce qu'on a appris, nos croyances, ça influence aussi, pas juste ce qu'on dit, mais notre voix. Qu'est-ce que c'est vraiment les éléments de sonorité de la voix? Pour moi, il y en a six. Que ce soit une personne qui parle ou qui chante, il y a la tonalité, donc la note de base. Quand on se lève le matin, souvent la note de base de notre voix est plus basse. Et au fur et à mesure qu'on parle dans la journée, ça peut devenir plus aigu. Il y a les rythmes, la fluidité. Est-ce que l'on parle de façon saccadée, où tout est très lié, sans espace, et tout est un grand moton élastique, ou est-ce qu'il y a des parties liées et des pauses? Il y a bien sûr le volume. Est-ce qu'on va crier fort, parler fort, jouer fort, chanter fort, ou beaucoup plus faiblement? Est-ce que l'on va avoir une intonation qui est plutôt régulière et très peu ample, et même jusqu'à être monotone et parler toujours sur le même ton? Ou est-ce que il va y avoir de la mélodie dans ce qu'on dit. Une intonation extrêmement large et exagérée qui peut même des fois être trop et dérangée. Un autre élément de sonorité, c'est la vitesse avec laquelle on parle. Moi, la mienne, elle est lente. Je parle lentement. Mon corps et mon cerveau ont de la difficulté à envoyer des commandes pour que je parle plus vite. Les éléments de sonorité de la voix changent d'un moment à l'autre, mais il y a aussi la texture de notre voix qui peut changer. Si notre voix est en, notre gorge est en bon état, on peut avoir une voix claire. Si on est fatigué, on peut avoir un petit peu de grain, un peu de rauque. On peut aussi chuchoter. Je vous ai déjà parlé de ASMR, une méthode à la mode pour détendre les gens. Alors la voix chuchotée, très faible et avec une voix lente, une parole lente. Tout ça amène à plus de détente, donc les éléments de sonorité de la voix, sont très utiles, doivent varier selon à qui on parle, quelles sont nos intentions, quelle est notre humeur et bien d'autres détails. Alors, les six éléments de sonorité de la voix, c'est très variable, il y en a pour tous les goûts, tous les besoins et ça exprime toutes sortes d'émotions et de contenus mais on a vraiment la possibilité d'avoir le contrôle dessus et de faire passer un peu plus ce qu'on veut vraiment qui passe et donner le goût aux gens de nous écouter plus longtemps.